bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 208 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Harry Potter et la chambre des secrets sur Game Boy Color On avait testé à, à l'école des sorciers sur Game Boy Color Maintenant on fait la chambre des secrets, il n'y en a pas d'autres qui sont sortis sur Game Boy Color euh, Après bah, ils ont évolué sur les Game Boy, euh, les Game Boy suivantes, ou les consoles on va dire suivantes D'ailleurs la musique aussi a changé, donc EA Games, Harry Potter et la chambre des secrets, appuyez sur Start On retrouve le même menu, on a changé de développeur entre temps euh. nouvelle partie. Inutilisée. Toujours un peu le même principe, euh, c'est juste qu'on a changé d'année. Quelle vacances du moins la rentrée pour retourner hop là la... Alors le blabla du début. Allez, voilà, on prend le contrôle, on prend la valise, tu... on reçoit la valise, on prend Edouige. Edouige la chouette, et on va prendre notre folio, alors il n'y a, ca... a rien de caché dans le lit, je me suis dit oh, aussi jamais, parce qu'il y a toujours des objets cachés un peu partout, alors on n'a que deux familles, alors que sur le premier, euh, premier volume on avait quatre familles, tu reçois folio magie, folio triplicus, euh, et puis c'est pas mal. Allez, ah, nous revoici dans le jeu, alors, euh, on va en profiter pour, voilà, ce que je disais, on va, en fait, on appuie sura devant des objets, et on trouve facilement des, d'autres, enfin, des objets, quoi, du coup, des, des potions, regardez, la clé je suis sûr, voilà, dragée surprise, euh, puis c'est bon, pour dehors, on rentre, mets-toi à table, Harry. je prends ton déjeuner, ah, ça, ça veut dire qu'un jour passe, la journée passe, et la nuit tombe, et la nuit tombe, voilà, on est au milieu de la nuit. Alors me ben, voici, je ne sais pas où. On va continuer à, à explorer, à, à gratter tout ce qu'on peut gratter. Carte des sorciers, sorcières. Là, il doit y avoir autre chose aussi. Pas à citrouille, voilà, nickel. Euh, les canapés, peut-être quelque chose sur les canapés aussi, je sais pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit euh... mmh, Bonne nuit. Alors, bah, ben, on va monter. Moi j'ai vais me coucher Harry à demain, donc ça c'est euh, C'est Ron... Non, euh, je ne sais non, Non, non, c'est pas Ron... Je ne sais pas... <rire> euh, tu es sur le point de faire une rencontre Donc on va commencer le premier combat du jeu Allez, 4 sorciers sur cette élève à fuir rencontrer des points de résistance Il nous explique, comme sur la première console, avant le combat, qu'est-ce qu'on va faire Donc on est en train de se battre contre un... Un moulineur là-haut et un ventilateur en bas Alors on va choisir un sort... Un Verdimius Uno, donc ça c'est des sorts qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure de l'aventure. Hop là, donc lui, il est out. Ouh, ça fait du dégât. Allez, on, on va lui faire un, un Verdimius aussi. Ah, il a perdu que la moitié lui par contre. lui il est un peu plus costaud que, que son pote. Ah, on va essayer de changer, de changer de sort, on va essayer d'envoyer un Flipendo. Même sur un ventilateur, euh, ça ne doit pas faire grand chose. Non là, un. Il y a une histoire de, une histoire de type d'attaque aussi avec les, avec les ennemis. Euh, ben on, va se, on va rester sur un vermius, comme ça, au moins on le tue. Voilà. Enfin, on le tue pas, tu vois. On ne le, on le tue jamais parce qu'ils s'enfuient à chaque fois quand ils ont plus de vie. Expérience, voilà. J'ai trouvé des potions, j'ai trouvé euh, des mornilles. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas encore des choses cachées ici. On va monter à l'étage. Euh, hop. Hop. Carte des sorciers. Je fouille, un je me fais pas chier, j'arrive chez les Weasley, je fouille partout la maison Voilà, encore autre chose ici, c'est sûr Qu'est-ce qu'on a là-haut Un grenier D'accord, alors il y a quelque chose ici Ah, il y a des ennemis par contre euh, On va peut-être éviter d'aller trop voir les ennemis Ouh, vous êtes un fantôme Ouh, chaîne Aïe, ah, d'accord euh, Ce mec-là va très bien oui, oui, oui. Oh, yo... Ouyo yo... ta citrouille, donc j'ai récupéré tout ce que je voulais... On va redescendre parce que je sais pas du tout où c'est qu'il faut que j'aille. Je crois bien que... Je crois bien que Ron était au premier euh, à l'étage en fait, c'était lui, je sais pas. Ils sont tous roux, ils sont tous la même tête de toute façon. Donc euh... Je sais pas. Est-ce que je peux rentrer Ouais... Qu'est-ce qu'il me dit Ah mais non, mais c'est Percy ah là, expérience des parfaits préfets. Eh oui, d'accord. Le préfet Percy, ben oui. Alors, lancez Vermius, Vermius. Hop. Oh, presque. Presque one shot. Vous pouvez faire les petits combats de temps en temps. On voit qu'on combat contre un grippe, hein, pour changer. Il y a tout type d'ennemis assez, assez marrant, je veux dire, dans le jeu. 5 XP, 2 Morni. Ah, j'ai gagné un niveau! J'ai gagné quelques points de caractéristiques Allez, je vais vous laisser euh, je vous laisse 5 minutes euh, Je pense que je vais aller fouiller dans les chambres là. Et euh, on se retrouve dans 5 minutes Mathieu, je suis rentré dans la chambre à Gini. you uh -huh. Cette fois-ci, euh, fois on est en train de dégnommer euh, le mythique dégnommage de, de jardin qu'on retrouve sur les jeux PC, qu'on retrouve sur, euh, sur toutes les versions. Il y a toujours dans, ce, dans, dans la chambre des secrets, ils nous mettent toujours le dégnommage au début parce qu'on arrive chez Ron et tout. Et, euh, et que ce soit que ce soit sur toutes les, j'ai toujours vu sur, le, sur, les, sur les différentes consoles auxquelles j'ai joué Harry Potter et la, la chambre des secrets, on dégnomme toujours. Donc là, j'essaye de comprendre comment on dégnomme Alors là, on n'est on est pas arrivé plus haut que là-bas. Arrière. Donc là, je suis même pas allé arriver plus loin que moi-même J'ai foiré mon coup Ron on va voir ce qu'il fait Ah il arrive à monter Ron, il arrive à, à monter son tir Oh le foireux, le tir qu'il a fait Alors je vais essayer de monter aussi Comme il a fait, voilà yeah C'est pas encore comme Ron mais c'est pas mal Ah lui, lui, lui il va vite hein. Voilà je vais essayer de lancer plus loin. Ah, J'appuie comme un taré sur la douce. Ah. J'appuie comme un taré, mais. Voilà, on a fini le dégommage de déjà. Déjà. L'été prochain. Des moments qu'il s'agit de euh, il pas de problème. Et voilà. Ah, qui c'est C'est le père de, de Ron qui vient. Il faut reconnaître la info pour autre, force et la faiblesse. Et il m'a donné un sort à une formousse pour obtenir des informations sur euh, les ennemis que je combat. Folio bruti pour les informations. J'ai hâte de m'en servir. Folio abruti. <rire> Allez, donc on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Harry Potter et la chambre des secrets sur Game Boy Color.